Et salut à tous, c'est Tu J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve sur le serveur FQ qui a changé de map. Euh, donc, euh, tout d'abord, je vais vous faire visiter la map et ensuite, je vais vous montrer des choses qu'ils ont rajoutées que j'ai bien aimées. Euh, donc, euh, on y va tout de suite. Voilà, Voilà, voilà. Alors, tout d'abord, euh, bah... Ils ont changé euh, le truc, avant c'était via la boussole, qu'on pouvait y jouer, enfin on peut toujours y jouer via la boussole. Quoique, je sais pas si on peut toujours y jouer via la boussole. Mais tu peux aussi les trouver comme ça. Oh bon, tu peux aussi les trouver comme ça, donc par exemple, tu vas là, et puis euh, c'est TP maintenant. Bon, c'est vraiment déjà parfait, en je sais pas, via, via la boussole, c'est où ça. Je sais pas si ça devient gladiator... Ah non, merde, ça me tp. Ouais, c'est pas grave. Euh, bah, je sais pas si ça me TP on s'en fout. Euh, ça, c'est quoi Ah oui, d'accord, c'est classement gladiator. oh j'avais pas vu, mais je l'ai... Alors, on a trop... Pourquoi tant de violence oh. Hop, voilà, merci. Hum, il n'y jamais personne dans gladiateur en gladiator ou plus, mais. Voilà. Alors, on va aller. Je vais vous montrer la map. Voilà. On va aller au spawn. Euh, bon, par contre, il y a plein de petites maisons. Euh, mais ça veut dire aussi, vu qu'ils ont changé de map que le glitch pour pouvoir terminer le jump des dieux, si vous avez pas vu, je vous invite à aller voir la vidéo maintenant, euh, le glitch pour terminer le jump des dieux ne marche plus, donc euh, je vous en ferai un très bientôt, euh, je pense déjà avoir trouvé, bon il sera un petit peu plus compliqué à glitcher pour terminer, mais c'est faisable. Euh, j'ai déjà réussi, voilà. Euh, donc euh, ici on est au spawn je crois, euh, spawn, Ouais, c'est ça, on est au spawn. Euh... Et donc, il euh, y a plein de petites maisons. Voilà, regardez. Je vais tout voir. Hop. Voilà. On voit plein de petites maisons et tout. Ce qui est plutôt cool, ça ressemble un peu à un village. Attendez. Merci. mais en phare. S'en fout. Hop. Euh, et donc, il y a plein de petites maisons. Et une chose intéressante, euh, c'est qu'on peut faire des mini-jeux. voyez, il y a plein de mini-jeux. A... Ah oui, il y a un mec qui participe. D'accord. Là, c'est... Il euh... y a déjà un mec qui joue. C'est le jeu du maillet. Voilà, c'est tirer à la carabine. Euh, et là, c'est pêche au canard Les mecs ont fait quand même pas mal de scores, mais moi, hein. Voilà. Euh, donc là, je sais pas trop ce que c'est, je pense que c'est une piste de course un truc d'un genre Mais je j'ai pas trouvé de jeu, donc euh, euh, Et puis, il euh, y avait un autre jeu aussi. Je crois qu'il est pas là-bas. suis pas de conneries. Ah, allez salut euh, ouais je crois que c'est ça attendez on va juste enlever le phare par contre enfin, je vous montre juste vous voyez il y a un temple là bas là c'est le spawn là ensuite il y a plein de petits villages c'est magnifique hop euh ouais c'est 5 5 pas trop laguer. même si bon ça va encore euh là oui d'accord c'est mieux pareil tu fais quoi, là Voilà, merci euh... Je crois qu'il est là... Ou alors il est là, je sais Je vais vous dire ça tout de suite. Ah, on est pas mal, quand même On est pas mal. Euh... Je vais me mettre dans un serveur plus tranquille. On ouais, va juste se mettre dans un hub, tranquille. Et faire de préférence... Oh, il est bien, deux personnes, nickel. Oh, un hub, tranquille. Euh, bon là, il y, y a pareil, les maîtres du jeu Team Fortress. C'est pour acheter des kits, si je devais être... Ouais, c'est ça. Euh... J'ai vu, j'avais vu un autre mini-jeu aussi, je sais plus où qu'il est. Qu Et pareil, la vidéo, euh, les trois endroits cachés, euh, ne marche plus. Oui Et la fin du Jump des lieux est là, donc je, je peux vous montrer à peu près comment je pense la faire. Ou alors sinon j'ai un autre endroit. Euh, mais bon, ce sera bien que je trouve un endroit pour sauter. Bon. Ah non voilà euh, c'est là le jump de Dieu si tu vas te connerie recule toi putain what Ouais, non si tu veux ouais ouais ah ouais euh bref c'est le jump de Dieu c'est ça non. et le checkpoint sont là-bas d'accord merci Oh, voilà, un petit jump sympa, comme d'hab. Merci le lag. Ça fait toujours plaisir quand on jump. Euh, ouais, donc, on m'accueille 8 vies par... checkpoint euh, Mais j'ai déjà réussi à le terminer. Non, je sais pas du tout, du tout, du tout dans les records. Euh, on voilà, va bah. un peu. sur des montgolfières. Ah oh. oh, non, me dit pas qu'ils ont réglé le pitch quand même. Oh, merde. Je crois qu'ils l'ont réglé. Je crois qu'on s'est fait avoir les gens. D'accord, merci. Là, je sais pas comment je vais réussir. Allez là-bas. D'accord, salut. Ouf. Euh, ouais. Donc, euh, on va tester les mini-jeux. C'est pas par là. C'est le VIP. Je suis pas VIP. Ah, voilà, c'est là, je crois. Il y a des mini chats aussi, là. C'est quoi, ça Ouais oh, c'est ça. Memory test. d'ailleurs, on va tester Memory test. Je n'ai jamais essayé. Retenez le type et le nombre d'animaux sur le simple plan, puis quand tu replacer, les à leur place. Utilisez clic droit en visant le podium pour ajouter. Et le clic gauche en visant le podium pour retirer. Alors, deux sur le grand, un sur le petit, deux sur le petit, sur le grand il faut utiliser le clic droit carotte ah, oui non d'accord on a compris je hum, sais pas trop bien placer les animaux what il y en avait d'autres What Mais sont les autres. Ah, on va essayer ça. Un mouton, un poulet. Score 32 points. Bon on va J'ai rien compris. Ah, oui d'accord. Deux cochons. Trois poulets. Un lapin. Merci. Un lapin. Et un mouton. Ah non euh, deux lapins, un lapin, un cochon, deux vaches, un poulet. Et deux poulets, pardon. Deux poulets, deux vaches, un cochon, un lapin, deux lapins. Deux poulets, deux vaches, un cochon, un lapin, deux lapins. D'accord. Ah oui, d'accord. Il y en a quand même qu'on fait des, hein. Voilà. Il y en a quand même qu'on fait des scores beaucoup mieux. Deux poulets, deux vaches, un lapin, deux lapins. Euh, pardon. Deux poulets vache, un cochon c'est ça un lapin de lapin phase mémorisation trois lapins trois cochons deux cochons deux moutons de lapins, trois lapins trois cochons de moutons. trois lapins trois cochons trois cochons de deux moutons de deux lapins, trois lapins, trois cochons de moutons deux cochons de moutons de lapins. ok ça va le faire le mec qui faille. Alors, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2. que c'est ça 142 points, bon c'est pas mal bon voilà donc ça c'est le, le truc bon, ça c'est une grande roue, c'est de la déco là encore, c'est quoi ça Closet for repose. WHAT What Où c'est que j'ai pop moi What Oh y a le jumper des dieux là. Je sais pas où c'est que j'ai pop. On a rien compris. Si, C'est quoi voilà. ça ah. D'accord. On se tape l'inquiesté dans le jumper des dieux. tout va bien ok merci au revoir oh, c'est bien parce qu'il y a un jump un jumper sur chaque là je suis sûr qu'il n'y a pas de jumper juste pour m'emmerder. c'est ça bravo merci au revoir c'est quoi ça mmh. Bref, c'est pas le bon côté. Merci. On continue. C'était de ce côté-là. Mais oh, ça finit de l'activer deux jours plus tard ou. Ouais, non, non, ça a pas fini. Je crois qu'en fait, c'est pas qu'ils ont réglé les c'est juste que ça lag un peu. Je jeu du maillet. On va taper dedans. Trois blocs vont apparaître, ils sont rangés dans l'ordre pour lequel vous devrez taper les prochains blocs. Ces blocs qui apparaîtront en cercle autour de vous, soyez rapides et en temps temps parti. Gros, oh, il oui, y a trois blocs qui vont apparaître là, et autour de moi, il y aura des blocs. Il faudra que je les tape dans l'ordre. Jaune, rouge, pop Jaune, rouge, popcorn. Jaune, rouge, pop Jaune, rouge, popcorn. Jaune. Merde. Oh, What? Oh. Déçu. Tiens la Car carabine. Visez le centre des cibles. Notre stock de peluches est vide. Je vous vous jouez uniquement pour le skill. Veuillez plutôt nous voir en convention. D'accord. Ah. Ouais. Ouais, ouais, ouais. On oh, va vous viser le signe quoi. Hop, hop, hop. Moi j'ai fait. 2177 points par rapport à 3824, ouais c'est pas mal, c'est pas mal, il y a eu mieux, mais c'est pas mal. Pêche aux canards, attraper un maximum de canards en la fin du temps, certains canards ont des effets positifs ou négatifs. Allez, connaître, les canards verts ont des effets négatifs. Mince. Les canards rouges, les canards rouges ils permettent, mince. Oh, yes, yes. continue oui. Ok. 20 points. D'accord, merci. Euh, d'autres petits mini-jeux Je crois pas qu'il y en ait. Je crois pas qu'il y ait d'autres mini-jeux. Pourquoi il y a tous les moutons, là Ah là, c'est bien, regardez. vous vous Ah. Bonne journée. Au revoir, au revoir. Ils ont fait des parasols plutôt pas mal. Ah. Bonne journée. Magic type. Attends-moi, j'arrive. Au revoir. N'hésitez pas à liker, commenter. Partagez pour le mouton mort. RIP le mouton. N'hésitez pas à vous abonner pour voir plus de moutons. mourir. Et on se dit à la prochaine pour une vidéo. D'accord, merci, ça m'a pourri ma fin de vidéo. Euh, on se dit à la prochaine pour une, une autre vidéo. Poubelle. Pour une autre vidéo euh, sur... Euh, sur quoi Ah si, c'est si, sur euh, les let's play, enfin le, les autres jeux que minecraft. Mais qu'est-ce que what Je crois qu'en fait ils ont réglé le bug. Bon, bon, bon, bon. C'est pas trop... Attends, si on fait ça Le hub a encore changé, d'accord Oui, bah oui. What Bon oh, bref m'a fait ça a bugué un petit peu leur saut m'a bon, bugué je suis pas sûr que mercredi vous aurez une nouvelle petit je suis vraiment vraiment pas sûr mais bon euh, d'ici là portez vous bien salut <musique>